Alors, et eh bien, voilà, trou numéro 2, les amis, les amis golfeurs et non-golfeurs de la chaîne Je vous emmène golfer. On est au trou numéro 2 du golf d'Apremont. On vient d'enchaîner le 1 qui s'est plutôt bien passé et Christian se chauffe. Et là, en fait, c'est un par 5 qui va se jouer en 3 coups plus les 2 coups sur le green. Avec un dogleg, un virage totalement à gauche. Le trouve, il a cette particularité. En fait, c'est un trou en aveugle, on ne voit pas. Donc, je vais jouer devant, là, on a un arbre un peu mort devant je vais aller jouer euh, plein milieu fairway ouais, et puis on verra ce que ça ce que ça donne on est en vraiment en plein été là enfin, on est au mois d'avril mais on se croirait en plein été et comme ce sont les premières fois qu'il y a des beaux jours et eh ben je pense qu'il y a du monde ça a attiré du monde donc, on tamponne un petit peu mais on prend notre temps l'idée c'est quand même de se faire plaisir sur un beau décor sur un magnifique green sur un magnifique golf voilà donc euh, c'est parti allez je vous emmène Allez c'est parti, je joue une première balle, je vais m'aligner sur l'arbre, on a l'impression qu'il est mort là-bas, mais il n'est pas mort. Mon alignement il est là, c'est hors de mon contrôle, et c'est pile l'alignement que j'avais visé. Le rebond est parti un tout petit peu à droite, mais voilà. Allez, dis donc, je l'éclate bien mes balles. Je ne sais pas si ça s'entend, je ne sais pas si ça se voit, mais je prends un grand plaisir à jouer, les amis. Allez, à Christian. Il est chaud patate, mon Christian, avec sa taille. Elle tourne bien, Andro. Tu prends le virage et tu prends le. Dis donc, elle est très très belle, très tendue, Andro. Elle est un peu basse, est bien mais bien fait est de est te charrier. De... Alors est-ce que tu le connais ce golf Christian Pas du tout, je découvre et j'adore découvrir les golfs, c'est partie du plaisir. Le but c'est de découvrir un golf qu'on ne connaît pas aussi et il est magnifique. Oh, regardez ce virage. Bravo. Donc là voilà, on est. Bravo hein, dit. Ah là là Eh bien, par 5, il est bien long, alors on est parti devant. Hein fait des progrès. Le green qui est juste en face, alors les difficultés sont vraiment sur la droite. Si vous regardez bien, tous les bunkers traînent là-bas. Donc, c'est une magnifique balle que je me suis permis de faire et là je ne peux pas jouer puisqu'il y a la partie qui se trouve devant. Le fairway est magnifique d'entretien et vous me connaissez, regardez ce club. C'est bien le bois 5 que j'ai l'habitude de sortir sur la majorité des vidéos. Alors, on va laisser jouer donc nos deux joueurs restants. Et moi je vais pouvoir mettre une balle. Allez, je vais de un tout petit peu à gauche. C'est joli encore. Bien droite. On va venir se poser, oh dis donc, je vais avoir un beau coup à jouer en rigueur. Allez. le bruit de mon club était agréable, c'est ce qu'il fallait jouer, vous sentez que j'ai un enthousiasme printanier, allez mon Christian, qui lui était sur le côté avec son draw, une très belle balle aussi. sonné elle a fait un bruit. Il a son petit draw, elle roule aussi. Et eh bien, je crois qu'on est parti pour batailler, cher ami. Et je sais que Christian, l'émulation golfique, ça lui plaît. Toujours. Allez. Alors, on a tous les deux hey, euh, oublié les cours, télémètres. Donc petit coup avec Johan, c'est parti. Hein. C'est vrai bah, T'as vu les balles que tu mets, les deux Ouais. plaisir. Ah bah Ma balle, est là, juste devant, et celle de Christian, elle est juste un tout petit peu plus loin. Et oui, comment estimer la longueur, là J'ai oublié mon télémètre, donc là, ça devient compliqué. Désolé. Je te dirais 70-80, toi. Eh bien, j'étais en train de me dire, je parierais bien sur un, euh, sur un 80 mètres. Ouais, voilà, si on se met d'accord à deux, c'est de pas mal. Ouais, allez. Une moyenne les deux. Ah Si, si, c'est beau. Ouais, ouais. c est, c est, ah, tu vas en perdre parce que tu as gratté, mais... Ouais, juste. alors je suis sur le green, mais un tout petit perdu peu. parce que tu ouais. J'ai perdu mon... Ah, j'ai un choui gratté, du coup, j'essaie de les compresser, mais je ne l'ai pas compressé. Oh, c'est pas grave. Hein. Je suis sur le green. Eh, hey, je suis sur le green en régulation. Euh, la météo green en régulation ou quoi, je vais pas me plaindre. Vraiment, je vous ai habitué cet hiver à moins bien sur la chaîne. Donc, profitez-en également. Il nous met une belle balle, elle passe. Le. Elle passe. Je suis pas sur le green à 50 cm près. J'ai le drapeau, j'ai la bonne distance, j'ai le break là, là à passer. Allez, allez, allez, c'est pas mal du tout, voilà, bravo. Elle pris le rebond, mais, écoute, je me mets en position de part. Je me mets en position de part. Allez Christian, pour birdie. J'avais pas dit tout à l'heure, j'ai pas mis la pression moi. Hein. J'ai laissé, laissé le rater. Hein. Oh pardon. Oh <rire> ah là, là là là, elle revient pas. Bon, le, le, est, le par pas, est donné. C'est bien pété mais mal, ouais. mal lu. Merde. Non, non, le par était oh. donné. Le par était donné. Voilà. Allez, mal lu. Oui. Oui. Jolie part. Oh, de, dis j y j y part. donc. Je me, je me ravis de cette partie ce début de partie et les amis voilà c'était le trou numéro 2 d'Apremont alors moi je suis satisfait parce que je fais un part Christian est satisfait parce qu'il fait un part et l'enjeu c'est de se satisfaire quand on est au golf et j'espère que c'est le cas également c'est le cas également pour vous voilà c'était le trou numéro 2 du golf d'Apremont on va enchaîner mais si vous aimez cette chaîne hein, likez si vous aimez mes parts la deux parts d'affilée likez commentez partagez Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Allez, on se retrouve sur les réseaux et sur les golfs. Je vous en ai de golfer, c'est parti, trou numéro 3.